Bonjour, aujourd'hui une technique rapide pour euh, apprendre très facilement des nombres et ça peut être des, des centaines, des milliers de chiffres. On voit dans des concours de mémorisation des gens qui arrivent à retenir les mille premiers chiffres euh, derrière la virgule de pi par exemple. Il existe donc des techniques pour apprendre facilement ce, ça. On va parler aujourd'hui donc des sons et des nombres, c'est-à-dire une association de consonnes ou de, de lettres, mais on va voir plutôt des, des consonnes, au point de vue son, qui vont être associées à des chiffres. Donc, euh, la totalité des, des sons de consonnes vont être attribués à des nombres de 1 à 9 et puis 0. Donc, le 1, ça sera le son te ou 2, le 2, c'est le son ne, le 3, le son me, le 4, le son re, le 5, le son le, le 6, le son che ou je, le 7, le son « que » ou « gue », le 8, le son « feu » ou « ve », le 9, le son « peu » ou « be », et le 0, le son « ce » ou « je ». Alors, pour se rappeler des liens entre les, voix, les consonnes et puis les chiffres, le 0, on pense déjà, le 0, c'est « z », donc c'est bon, « ce » ou « ze ». Le 1, ça va être un T, et quand on écrit donc le son T ou 2, et quand on l'écrit, on peut imaginer un 1 à l'envers, la petite barre du T. Le 2, c'est pour la lettre N, et qui a deux angles, donc quand on écrit la majuscule N. Contrairement au M, qui a trois angles, et M, c'est aussi, on pense à un 3-ma, le bateau. 4, on pense aux quatre roues, quatre roues motrices, un 4-4. Donc voilà. Le 5, pour ceux qui font du latin, ils savent que le L symbolise le 50. On va prendre que la partie 5 qui nous intéresse pour le L. Le 6, c'est le son che ou jeu. Bon, euh, celui-là, on peut l'apprendre prendre comme ça. Le 7, on pense à une cassette avant. Les cassettes. Cassette vidéo. Le 8, ça peut être comme un F en minuscule qui ressemble à un 8. Le 9, enfin, pour le son peu ou beu, on peut penser à un miroir suivant comment on prend le chiffre 9. Dans un miroir, ça peut être soit un P, soit un B. Il s'agit des sons de consonnes, et non pas des consonnes qui sont écrites. Par exemple, le double L avec un I et deux L pour faire le son lieu ne compte pas. C'est un son de semi-voyelle. On n'entend pas le lieu Et les consonnes, lorsqu'elles sont rapprochées ensemble, par exemple dans pneu ou froid, ce sont deux sons, ou ski. Donc il y a le se et le que. Dans froid, il y a le feu et le re. Et dans pneu, il y a le peu et le ne. Pour les sons également, par exemple le gneu, c'est gn, c'est le son ne. C'est comme si on écrivait ni pour faire ne. Voilà, pour le zéro, on peut penser à os. Donc le o avant le son du, de la voyelle o, on, on s'en moque. Et on va écouter le se, os. Le 1, ça peut être un dé ou un toit. Le 2, alors c'est un nez. Le 3, c'est un mât ou une main. Le 4, c'est une roue. Le 5, c'est un lit ou un lion. Le 6, c'est un chat. Le 7, c'est une queue. Le 8, c'est du feu ou une feuille. Le 9, c'est un c'est un pied. Voilà, donc euh, si cette vidéo vous a plu, pouce bleu. Et il y a également une table de rappel parmi les autres vidéos qui reprend les chiffres de 0,0 à 99. Merci, à bientôt.